Avec ma lumière. On va voir. Ah, on va là, on voit du chemin, là ah, Oui. Ah oui Belle descente. Ah, Donc, oui. euh, ouais. l'enjeu, ça va être de vérifier si on n'a pas une, une ramification en bout. De toute façon, je vais aller du ferraillage là sur le chemin, là. Oui, je va me baisser. Voilà. Entamer la descente tranquillement. Ouais, la colonne, elle est coupée. Ouais. Elle est coupée juste là. là. Donc, effectivement, apparemment, c'est une colonne en dessous. Ouais, ouais, je vais la monter, ouais. Là, je change de corde. Ah, il y a des marches, là, en plus. Il y, y a des marches dans la. Ouais. ouais, dans la paroi, là. La paroi est un peu fissurée, là, tout le long. Même un escargot. Ah, on va le refaire de l'eau. J'ai descendu une tige avec une ficelle, ouais. Mais je l'ai remonté. Ah, ouais, mais là Ah non, non, ah, c'est pas la mienne. <rire> ah, au-dessus au de l'eau. Oula il est, il est descendu Ouais Ouh <rire> T'es loin hein oh, oh my god Dis bonjour à la caméra, on est filmé. Et filmé? Ah oui. mince <rire> oh, Bonjour Tu vois Elle va pas, pas jusqu'en bas Ah bah là elle est lâchée, là, elle est tendue là ah ouais d'accord. Je vais la décrocher à l'autre bout, voir si je peux gagner. Euh... Oh my god. Il oh ben y a rien d'autre que le puits. Oui, et de l'eau... à peu mais... près euh, 1m50, après il y a de la vase. Vase, ah, c'est quoi On peut arroser ah voilà, oui, tu peux l'arroser, on oui. l'a dit. Euh... Ok. vas-y, laisse, laisse, laisse descendre. Ok. Lâche, lâche tout, lâche tout. Lâche tout. Ok, je n'irai pas plus bas que ça. Non, mais c'est pas grave, c'était pour récupérer la tige métallique. Je vais l'accrocher à ma corde. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est tout. C'est <rire> <rire> Donc pas de grand voyage, pas de... C'est pas la peine que je te descende des. Des bouteilles de plongée <rire> Non, bah tout. OK, okay donc pas, pas de... Là, tu as, on appuie sur les, marches, dans les OK. Et même pas euh, sur alors, je suis Ouais, ouais, ouais. Tourner, Bien sûr, ouais. voir remonter euh, au moins jusqu'à ma tête là. Ah théoriquement ouais. Ah, ouais. Donc il n'est pas.. Euh... Donc il est un peu à sec. Hein. Non, il est pas à sec. Donc il n'y a, a pas de circulation, c'est juste de l'infiltration. Pas, pas de rivière. Alors là, ben, je vais rentamer la... Ouais. la montée. Il y a des marches. Il faut mettre les pieds dans les marches. Oh. Ben, un beau petit puits, bah, mais avec des rien au bout. Mm -hmm. ben, ça va nettoyer. Alors l'eau, elle doit remonter euh, au moins jusqu'à ma tête. C'est bon, c'est accroché. C'est bon. La bouffarde bon. bon. bon. reste pas en dessous, prends ouais. en dessous. Mais la pendoncrie, il est là, tu, tu veux le mettre ça J'ai ah, la hauteur le... d'eau sur le ferraillage. Ok, ah oui, tout de même. Ah ouais, ouais. Il vient d'où là. Du fond. C'était là, Ouais. ouais. Attention au toi. au-dessus, Et voilà et voilà ok ni lingot d'or ni euh, non on va pas trouvé l'arche perdu Voilà, ouais, ça y est, ça y